Communiqué de presse, Paris, 24 août 2021, politique de vie, plainte contre M. Philippe de Nicolaï Rothschild pour viol avec administration d'une substance altérant le discernement. Le 22 mars dernier, l'avocat d'une femme de 48 ans transmettait à Mme Sabine Kéris, doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, une plainte avec constitution de parti civil contre un certain Philippe de Nicolaï Rothschild, pour plusieurs faits de viol advenus après la prise forcée d'une drogue provoquant l'endormissement. L'écoute du récit détaillé exposé dans cette plainte, dont nous avons eu connaissance, stimule immédiatement l'envie d'en écrire un surprenant roman de mœurs. donc commis cet ancien banquier international, membre à l'époque des faits du Conseil de surveillance de la Banque Paris-Orléans, devenu en 2015 Rothschild Co, désormais expatrié au Brésil, où il dirige une société de vente de vin, qui se retrouve aujourd'hui publiquement accusé de viol aggravé par une plaignante, défendue par un avocat qui semble très déterminé à obtenir une instruction sérieuse de cette affaire. Étrange personnage qui est tout de même demi-frère d'Edouard et de David de Rothschild. Selon le récit très circonstancié de la plaignante, celle-ci aurait été victime de plusieurs viols commis rue du banquier à Paris en 2009, alors même qu'elle était endormie après avoir été forcée d'inhaler un sachet de poudre, étouffée main sur le nez et la bouche par l'homme en question. En prime, la négation de toute responsabilité de l'homme mise en accusation, hormis quelques virements bancaires d'achat du silence, et un cauchemar pour la mère depuis plus de dix ans. Une première plainte sera déposée en 2016 auprès du procureur de Paris qui fera auditionner en avril 2019 cette femme, dont nous tairons le nom pour le moment. Le lendemain de l'audition, les gendarmes lui enlèvent ses deux fils et le parquet de Perpignan oublie de faire parvenir l'audition à Paris où le dossier restait encore ouvert en ce début d'année 2021. Aujourd'hui, cette femme affirme sa totale détermination à faire éclater la vérité des faits de viol qu'elle a subis et des faits récurrents de maltraitance socio-judiciaire manifeste qu'elle continue de subir. Son avocat est maître Maxime Delacarte, courriel m.d@cabinetdelacarte.fr, téléphone 71 15 85 17. Celui-ci se tient à la disposition de la presse qui souhaiterait mieux connaître cette affaire, si révélatrice des mœurs parisiennes, de certains mâles richissimes qui achètent les femmes comme ils achètent leurs chevaux, en traitant celle-là bien plus mal que ceci.